Nombre caché dans la colonne 6 Nombre caché dans le grand carré 3 Nombre isolé et nu Nombre caché dans la colonne 3 Nombre isolé et nu Un groupe de nombres cachés dans la ligne 1 2 4 7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 Nombre caché dans le grand carré. 8. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne. 1. Nombre isolé et nu. Nombre isolé et nu.